Aujourd'hui on est à une petite carrière qui nous a été donnée par un de, des abonnés donc ça fait bien kiffer et là on va essayer d'aller voir s'il y a du fond parce qu'il y a pas mal de cliffs, on a repéré ça, on a fait tout le tour pour venir là on a un petit paddle pour nous aider pendant les coulées <rire> donc voilà, let's go voir s'il y a du fond J'ai pas envie de mouiller parce qu'il est froid de l'autre coup, je vais y aller que comme ça oh, Genre les rochers, ils descendent un petit peu plus, on pense, mais genre largement de quoi qu'il fait. faire un petit gainer pour ouvrir le bal. Puis... Le airtime, il est incroyable, c'est magnifique. Non, ça dinguerie ça fait trop fouiller mais en fait on peut pas trop le craquer ce truc là parce qu'on voit toute l'eau pendant le barani et après on envoie son, son salto arrière au dernier moment mais ouais putain c'est stylé oh je suis content on a repéré un gros spot là on sait pas vraiment combien ça fait on va aller le mesurer mais euh, il est vraiment il est vraiment gros il y a la falaise qui, qui tombe à pic on y va avec Kiwi on va faire la coulée j'espère qu'il y a du fond il reste un petit peu de un petit peu de soleil ça va être franchement stylé c'est parti quand on fait une coulée, c'est important de, de, de prendre un repère s'il n'y a personne là-haut pour nous dire euh, où sauter. Donc là, on a repéré un, une, petite, une petite aspérité dans la, dans la falaise et on va faire la coulée ici. Tu vois des rochers là Tu vois des rochers Bah ici, là, tu vois des rochers. Okay. Vas-y, on va aller voir. <rire> Okay, mais en vrai y'a du, du coup on vient de faire la coulée là avec Matt J'ai touché mais en vrai ça va y a quand même grave du fond Donc en vrai ça le fait enfin, du coup on va monter là On va faire le jump On va le mesurer d'abord parce que si c'est 27 on va peut-être pas le faire comme ça direct Mais en vrai je pense que ça va le faire Ouais c'est la jungle En vrai, je trouve ça va. Genre euh, par rapport au cliff que j'ai déjà fait. Qu'on a déjà fait avec Matt, enfin... Euh, a pas non plus 20 mètres de différence quoi. On va mesurer le saut. Mais ouais, il a l'air bien haut quand même. Petit souvenir mmh. du manoir. Te casse pas la gueule. Hein. Je mets sur un 25-30, il a l'air énorme. On est sur du 25 les gars. Voilà. 25 Un peu plus de 25 là. Il y a Mehdi là-bas qui est tout petit. Je sais pas si on va sauter mais. Mais si moi je le fais clairement mais pas. Enfin peut-être pas soir. Que... L'ambiance est particulière, genre tout est calme, il y a le qui se couche là. C'est nuit là. Mais il fait quasiment nuit, c'est fou quoi. Alors mec on va rien voir en arrivant dans l'eau, c'est tout sombre. Bon allez, nous on va aller dormir, manger un peu là, pour être bien en forme pour demain pour faire le big boy. Là on va retraverser la carrière. Et puis, euh, aller planter les tentes, c'est dormir. On se retrouve demain. Ah se réveiller à ce petit spot magnifique l'eau est bleu turquoise ça fait, ça fait vraiment plaisir pour ceux qui se demandent on n'a pas pu encore acheter notre, notre van on est en train de, de regarder un peu toutes les annonces qui se font et on veut un truc bien particulier parce que comme on est neuf il faut un truc rallongé donc voilà mais ça arrive bientôt on va bientôt partir dès qu'on l'a on part en voyage et puis aujourd'hui on va essayer de se chauffer parce que il y a cette falaise là qu'on a repérée hier le 25 mètres donc voilà, on va y aller tranquillement <rire> J'aime bien ça Attends Léo dis-moi un truc, voilà Oh il a trop géré Léo Putain il est, il est parti sans prévenir mais ça régale Oh la vache C'était incroyable Mec c'est incroyable Mais es comme ça quand même. de voir un mec comme ça là. <rire> Un gros canika ah C'est tellement stylé <rire> Il y a un autre jump là bas un peu plus haut qui est entre le 12 et le 25 du coup on va y aller ah, En vrai le... ah, ah, ah, ah, ah, on a des combis, hein. <rire> Non là, ça... là c'est énorme Il y a Louis qui est en bas Il va nous faire une petite coulée pour nous rassurer on voit euh, quelques ouais, petites taches euh, blanches. Drôle, ouais. On a déjà fait une coulée hier, mais c'est vraiment pour être sûr quoi. 3, 2, 1. Il y a Léo qui prépare un gros death dive là. Du coup, il est en train de se préparer un peu mentalement. Il se réchauffe, il se réchauffe, il se réchauffe. La technique du death dive, ouais, c'est que il va vraiment partir en plat tout le saut. Et au dernier moment, ramener et les jambes et les bras. Et atterrir comme ça et rentrer la tête. C'est une technique bien particulière. Là, il se chauffe tranquillement. Ça part Flo Ok, on est prêt il arrive Il a des stades. Non. Mais c'est n'importe quoi J'ai vu un oiseau arriver waouh! C'était oh, Trop chaud Oh la ah. Mais la sensation ça devait être n'importe quoi C'est ça. ça, ce stade-là, c'est de la chute libre et puis à un moment tu dis oh Je vais carper là, sinon je meurs. <rire> <rire> Il <est> trop... <rire> incroyable! Oh bon, bah ça part au 25, hein. je crois qu'on est tous calibrés. Hein. Allez, Let's go. On se dirige vers le 25. On n'a pas pu le faire hier à cause de la lumière. Et là, on est bien déter. Si vous kiffez ce qu'on fait, on a un shop où on vend toutes nos fringues. Ça nous soutient de ouf, ça nous permet de continuer à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à acheter nos fringues. C'est 25 ça Moi, ça me drain, hein. j'ai l'impression de voir un <rire> hum. Mais tu, vois, là, tu, tu vois là on, on est sur terre Et puis là c'est plus sur terre en dessous Moi je suis de le faire en premier Ah ouais Je suis de le faire en premier ah, bah, cool, hein. Non comme tu veux comme tu veux Moi je suis trop chaud de te filmer hein. Il y va T'as fait quoi Léo est parti là et il y a son genou qui a tourné. Du coup c'est. un peu chaud. On va aller voir si c'est pas fait trop trop mal mais. fait chier. En même temps 25 c'est impact. Qu'est-ce qui s'est passé Bah genre en mode choc, il m'a choqué de ouf. Genre il a dû se décomposer décompos dans l'eau. Du coup ça a fait genre bah mes genoux ils ont fait pill et les deux comme ça un peu comme quand tu te prends un gros choc mmh. euh, sur le côté là genre la douleur au début ça fait wow. à mon avis ça va peut-être durer trois jours ben t'as euh, mal ouf, mais, tu mais as tout, tout a... va il y a rien d'endommagé genre c'est juste un gros choc sa main. ok putain ça nous a tellement fait tellement peur des mecs là regarde je fais des squats tu vois ouais. mais y a rien pété ouais il encore a pas t'es encore, te ouais. encore chaud oui quand je vais avoir froid je vais douiller sa main ah, c'est moi qui conduis en plus ah ouais. Non mais en vrai tout va bien les gars Bon on a arrêté la session cliff un petit peu tôt mais c'est pas grave parce que on a trouvé un petit spot à manger qui est pas mal du coup là on va essayer d'aller faire quelques lines dessus et voilà ça peut être cool Là j'ai trouvé une petite line je vais partir d'ici, je vais faire side press jusqu'au mur là-bas, je repasse ici. Après, je fais pas le là, j'atterris Tu side to side to side to side to side to side j'ai une petite idée là. Euh, je presse contre mon là. Et euh, après, pas me flipper en bras. Ouais, mais... Sur l'arbre. Là le euh, chef test il m'arrive là, test coucou Donc il est un peu contre haut quand même est surtout hyper haut ouais les gars ils m'ont donné une idée c'est de continuer euh, la line après euh, le bac bah, et monter en haut et après il y a un 3 express du coup bah on va faire ça Ah, C'était stylé Bon, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, ça fait 4 mois que je me suis fait opérer du genou. Du coup, là, je recommence à peine à bouger un petit peu. Et euh, bah, là, c'est parti, je vais faire un petit chat avec Florian, qui, lui, euh, ça fait un peu plus longtemps qu'il est blessé. Yeah Le retour Premier chat depuis presque 4 mois. Je suis tellement heureux, là C'est Louis les les ça, C'est ça accroche c'est. Pa, Ça C'est glissant. c'est de spot il reste un petit peu de, de temps de soleil là les gars ils ont retrouvé un petit bras Yes. Chill. pas pas oui pas bien On va la encore plus. Wow, c'est le genre de. La Oui, oui, oui. D'accord, encore, d'accord. Je vous fais étrangler. C'est le nouveau ici. Les gars, est-ce que c'est est -ce est une fin de training C'est une fin de, de ouais, training. De, train. de toute façon, quand ça finit comme ça, c'est souvent le <rire> <un rire> fin de training. Hein. Bon, les gars, on se retrouve oui, demain oui. pour euh, un petit training à la salle de Cholet. On a hâte de découvrir cette salle. Aujourd'hui, on est à la West Coast Academy de Cholet. C'est une salle qui vient d'ouvrir. Donc là, on est avec tous les gars. On va essayer de tester un peu tous les modules. C'est parti. Vortex arrivé sur le prate, il y a une bonne course d'élan, on part de tout là-bas, comme Flo. Ouh. Et la vortex. On va se mettre des tapis quand même. Ouais, on va se mettre des tapis, on va faire des traps dans la fosse. Et Flo, il va, il va faire ça avec nous. Moi, je vais faire ça avec un genou au moins, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. <rire> tu vas le faire en quoi Je vais le faire en Loïde tout court. Après les buissons, la fosse. Bien sûr, Moi, ouais, du toit. Oh <rire> bon, quel tapis on met Comment on fait, peu, le truc Lui. Mais le mais, tu... mais non, le Léo. Ouais. Oh. Bon, bonsoir, Alex, <rire> non, franchement, là il t'as fait flipper. Hein. Faut pas décaler, sinon, c'est la merde. Il a peut-être oh, oh, ça. Mais oh, c'est encore, encore mieux, je suis en roulade parfaite. Mais ça. oui. What oh, Je pensais c'était plus haut. Mec, Mais... tu m'as fait peur. <rire> Mais mec attends, faut que j'en vois plus en fait. Ça va, j'ai des genoux aux normes en vrai. Il y a un peu de gap, du coup c'est un peu dérangeant, mais je pense que ça va le faire. Oh, ça fait trop <rire> Se jeter dans la mort, c'est terrible. C'est dur de, dur de se concentrer petit là, petit parce petit que, petit que mais. Ah. En vrai, ça va partir. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh. Yes. Ah oui. Bon les gars c'est une fin de training, on rentre à Rennes N'hésitez pas à venir dans cette salle, elle est ouf C'est la West Coast Academy Cholet Donc merci encore à Thomas pour nous avoir accueillis dans cette salle C'était trop cool Franchement les gars, la salle est incroyable Franchement un grand merci à Thomas Venez, venez nombreux les gars Et n'oubliez pas, la petite marque de vêtements Vous pouvez toujours nous soutenir, ça fait super plaisir Et là on va bientôt partir en voyage Et ça va popper fort les gars là, vous êtes pas prêts